Bon, c'est Willman, content de vous voir. Sixième semaine de floraison terminée. Écoutez, il y a eu quelques changements, Point positifs, les cocottes ont grossi, euh, ils ont gardé la même arôme là, que la semaine dernière, mais on me dit par des master growers qu'il faut vraiment attendre à la fin de la floraison, à la fin du séchage, à la fin même du curing, avant de donner son opinion complète sur le cannabis. Euh, il peut y avoir des changements sur l'arôme d'ici la fin. Euh, du produit final. Donc, l'arôme euh, va peut-être changer. Les cocottes sont grosses, mais là, le point négatif qui vraiment, là, me, me décourage. Euh, comme je vous dis, les cocottes ont grossi. La senteur est stable. Euh, mes cocottes sont denses, sont dures. Jusqu'à là, c'est bien. Il n'y a plus rien de collant. La semaine dernière, mes cocottes étaient toutes collantes, sticky, gommantes. Plus rien c'est rendu, là, euh, sec, pratiquement, là, euh, presque pas, le gommant, là, vraiment, vraiment, là, découragé, déçu. Euh, j'ai gardé, là, la, la, la même technique, même que là, j'ai euh, laissé un petit peu plus d'humidité. Je gardais mon humidité, là, aux alentours, là, de 50. Maintenant, là, je suis en train de laisser ça alentour. là, le 53, 54, je laisse un petit peu plus d'humidité. Euh, c'est le conseil que j'ai eu de plusieurs master growers. Donc on va regarder l'évolution. Est-ce que le sticky va revenir? Je ne sais pas. Avant de vous présenter là, ma sixième semaine de floraison terminée, on va fumer du Peach Crescendo, euh, le phénotype numéro 5 de notre ami Root Base. Root Base, là c'est un... Youtuber et aussi un influenceur sur Instagram. Tous les liens sont en bas dans la description de YouTube. Euh, allez voir Roadbase, posez-lui des questions. Beaucoup de photos. Ils utilisent beaucoup aussi sa story dans Instagram. J'ai eu l'occasion de fumer un joint de Peach Crescendo numéro 5. C'est mon deuxième préféré. Mon préféré, c'est le numéro 9. Le numéro 9 que je trouvais vraiment là... Euh, crémeux, un peu là, un peu le cookie. Quand on regarde un peu la description du Peach Cassando, avec quoi c'est fait du Peach Cassando? Euh, c'est fait avec du I95 que je ne connais pas vraiment. Et le mandarin cookie, mandarin cookie qu'on a à la SQDC que j'ai pas encore essayé, mais comme on conseille, plusieurs personnes me conseillent le mandarin, mandarin cookie que j'ai pas encore essayé. Donc Mandarin Cookies, il y a du cookie là-dedans. Donc j'imagine que c'est peut-être ça là, dans ce phénotype, dans le phénotype numéro 9, qu'on goûte un peu le cookie. Puis aussi dans tous les phénotypes du peach quesando. Je sentais là, le, le creamy, là, le cookie un peu. Je vais vous montrer ça à la caméra, très beau cannabis encore de Root Base. Le numéro 5, un petit peu citronné, un petit peu terreux et creamy. Et quand je le fume, un peu citronné, creamy, le terreux, on oublie ça. Le buzz est incroyable, vraiment très bon. La boucane, j'ai jamais parlé de la boucane, mais avec le peach crescendo de Root Base, la boucane, je sais pas comment ça, je, elle est différente, la boucane est différente, quand je sors la boucane là, dans ma, dans, par ma bouche, par mon nez, vous le savez, euh, c'est pas la même boucane. Je sais pas comment expliquer ça. Alright, Peach Crescendo, euh, fin numéro 5. Vraiment très apprécié, un gros merci à Base. Euh, J'apprécie vraiment tout ce que tu fais là pour moi, les conseils que tu me donnes et tous les échantillons que tu me donnes. N'oubliez pas de me poser des questions là sur Instagram en privé ou dans la description sur YouTube. Peu importe, euh, on va faire une sélection des questions. Et on va donner ça à RootBase il est supposé nous faire un petit vidéo que je vais pouvoir intégrer là, sur la chaîne de YouTube de Weedman. Je vous montre ça de plus près parce que j'ai hâte d'en fumer un. On regarde ça tout de suite, le Peach crescendo numéro 5. Et voici le Peach crescendo numéro 5. Est-ce que j'ai besoin de vous le décrire? Est-ce que vous avez vu ça le blanc? C'est sûr que là c'est le dessous de la cocotte là. Regardez ça. Il est très beau. Mais quand on le fume, là, vraiment un goût différent de la SQDC. Je sais pas si la SQDC, le mandarin cookie, est proche de ce produit-là là, en termes de goût. Hey, ça va être mon dernier Peach Crescendo. Mon dernier vraiment apprécier ce cannabis là mes amis là, vraiment. Alright, suis plus capable, j'en fume un. De retour avec le Peach Crescendo, écoutez je l'ai déjà entamé, euh, je me suis trompé dans la vidéo. Je l'adore, Peach Crescendo numéro 5, je l'adore. J'ai une question à RootBase, je me demande vraiment, c'est lequel de ces phénotypes du Peach Crescendo qui l'a fait pousser, qui est son préféré. Euh, Celui-là ici, écoutez, ça goûte un peu comme le Ethos Glue avec un peu de citron. Et puis, ETHOS Génétique, c'est eux qui ont fabriqué le Peach Crescendo. Il est tellement bon. C'est comme un ETHOS Glue, très très léger, avec un petit peu de citron. Je goûte pas le terreux, pourtant la cocotte initiale, quand on la sentait, elle goûte un petit peu plus terreuse. Mais... Euh, le citron, là, à peine, mais on y goûte. On y goûte. <coughs> vraiment très bon. Vraiment, là, très, très bon. Il est pas. Il est très fort aussi. <coughs> Je pense que le numéro 5, c'est un des plus forts dans toute THC. Sincèrement, là. <coughs> oh, il est plus fort que les autres. <coughs> Clairement, là. J'en ai fumé un jour hier, puis je me suis étouffé comme ça, j'ai toussé, et puis c'est vraiment le taux de THC, je suis convaincu. Donc la floraison, les poils de chat sont encore là, il euh, y a des feuilles jaunes qui commencent à apparaître, on voit là, que les fleurs sont en fin de vie, donc euh, pourtant j'ai nourri très bien, je ne sais pas si mon pH n'est pas assez bon dans la terre, peut-être que vu que le pH est pas bon ben les plantes les racines se nourrissent moins on sait que quand le pH est à 6.5 c'est euh, le meilleur moment le meilleur euh, le meilleur pH pour que les racines puissent se nourrir je me suis mal exprimé là-dessus mettez le pH à 6.5 comme ça vos plantes vont pouvoir se nourrir plus facilement Bon, je pense fait le tour, euh, les feuilles jaunes, comme je vous dis, je suis un petit peu inquiet, mais c'est vraiment euh, les fleurs qui sont en fin de vie, je l'ai dit tantôt, qui prennent toute l'énergie qu'ils ont. Ils prennent toute l'énergie qu'ils ont. S'ils sont pas capables de trouver les nutriments à la terre, ben, je sais pas s'ils se mangent eux-autres-mêmes, mais ils prennent les nutriments dans, dans, dans la plante. C'est pour ça que les feuilles deviennent jaunes. Donc, euh, c'est surtout mon super skunk, White Widow. Euh, plusieurs personnes m'ont reproché, au début de ma grow de pas mettre autant de variétés, euh, parce que euh, chaque variété a des besoins différents, que ce soit euh, plus d'eau, moins d'eau, plus de nutriments, moins de nutriments. Mais on le voit très bien avec le Super Skunk White Widow. C'est le seul de tous mes plants que les, les feuilles sont plus vertes pâles. Et c'est le seul euh, que les feuilles sont très jaunes avec un autre qui est le Boba CBD. Donc j'ai deux plants qui sont vraiment... Euh, qui, qui, qui manquent de nutriments j'imagine. Euh, le zombie, le Zombie's Skidoo, lui il prend beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'eau. Je vois la différence, je vois la différence en plusieurs plans. Je trouve ça très intéressant pour un prochain grow. Euh, il faut falloir que je sois attentif. C'est difficile quand même de donner plus de nutriments à une qu'à l'autre quand on le sait pas au départ. Là. Puis aussi, euh, ça commence à être compliqué. De changer sa recette juste pour un plan. Euh, le zombie qui veut plus d'eau, ça c'est plus facile. Mais euh, je me suis pas trop cassé à la tête avec le White Widow Spurskong. J'ai donné les mêmes nutriments que je n'ai aux autres. Euh... Mais c'est ça, c'est ça. Quand on met différentes variétés, il y a différents besoins. Euh, là, le zombie boit encore plus. J'en ai un autre là, qui boit encore plus. Euh, ça commence à être un peu différent. Je donne présentement 4 litres d'eau aux zombies quand c'est le moment de lui en donner. Euh, toutes les autres c'est 2 litres. Et puis j'en ai un ou deux d autres là, à 3 litres. Donc 2, 3, 4 litres. Des, des grosses différences quand même. Là. De 2 à 4 c'est le double. De 2 à 4 c'est le double. Donc on va aller voir la grow ensemble. Poil de chat inclus. Et puis euh, j'imagine qu'il y a eu des différences là, entre euh, la semaine dernière. Je pense qu'ils ont grossi. Et puis même aujourd'hui... Aujourd'hui, les buds en tant que tels, je ne je, je, je sais pas s'ils vont être des foxtelles. Tu sais quoi, je, le dire. je pense que celui que j'aime le moins en arôme, je pense que ça va être le Purps. Euh, je pense que c'est le Purps numéro 1. Euh, Purps numéro 1, il goûte à la Je pense qu'il va être des Foxtel, man. Celui qui va être peut-être le plus beau avec les terre j'aimerais pas la ronde. L'autre qui est mauve, et peut qu il peut-être qu'il bossera pas. Euh, le White Widow Super Skunk, il goûte surette, il sent surette, peut-être c'est lui qui va buzzer le plus. C'est pas évident d'avoir la bonne arôme. Le taux de THC. Toutes les terpènes qu'on veut, les arômes qu'on veut dans le même. C'est vraiment là une grosse recherche. C'est ça le pheno-hunting, hein? chercher le bon phénotype, à chasser, là, chercher la, la, la génétique gagnante, hein? celle qui va répondre à nos besoins. On sait qu'il y en a qui veulent des taux de THC en haut de 20 D'autres peuvent se contenter de 15 mais veulent un arôme, veulent des terpènes, veulent l'ensemble de l'œuvre. On veut leur, plusieurs cannabinoïdes, que ce soit le CBD aussi. On va voir ça de plus près. Allons voir la sixième semaine de floraison terminée. On va voir ça tout de suite. Donc voici ma lumière, la Spider Farmer SF4000. Super lumière, Là, si vous voulez faire une grow dans une tente, 4 pieds par 4 pieds. C'est vraiment là, une lumière super, mais plants là, s'en viennent très très bien. SF4000. Voici ma grow, j'ai mis un bâton à gauche. On peut voir le bâton un peu gros. Euh, pour soutenir mon Zombies Ghetto, il est en train de s'écrouler. J'ai pas mis de Scrog, beaucoup m'ont reproché de pas avoir mis le Scrog. Euh, je n'avais pas de besoin présentement, là. mes plants sont vraiment trop petits. Il euh, y en a qui vont me dire oui, mais j'aurais pu euh, prendre plus d'espace dans ma tente. Vous avez raison, je me suis fait tellement dire là, par plusieurs euh, faux master growers, faut le dire. Que mes plants étaient déjà trop gros, euh, qu'il fallait absolument que je tourne sans en floraison. Écoutez, est-ce que j'ai été influencé par ces faux master growers La réponse est non. Euh, j'ai tourné mes fleurs en floraison parce que ça faisait longtemps. Euh, Qu'ils étaient en période de croissance, en période de veg. On va regarder ça là, de haut. Regardez l'espace. L'espace qui manque. Il y a beaucoup, beaucoup d'espace là. On aurait pu remplir la tente, là, beaucoup plus que ça. Est-ce qu'on va avoir un objectif? Est-ce qu'on va atteindre le 454 grammes? La fameuse livre. Hein, on veut une livre de cannabis pour une tente de 4 pieds par 4 pieds. Je suis très, très déçu de moi-même pour tout l'espace qui manque. Je sais, je sais, le scrog aurait aidé. Le scrog aurait aidé. Le pire, c'est que j'en ai un. J'ai pas trouvé que mes plants étaient assez hauts. Euh, mais une chose est sûre, à ma prochaine grow, je vais utiliser Scrog. Et puis euh, il va y avoir plus de grammes que ça. L'espace va être vraiment euh, pris au complet. Donc on va faire le tour des plans. On va essayer de faire ça un par un. Ici, j'ai un Purps. C'est-tu Purps numéro 1, Purps numéro 2? Celui-là, c'est le 2. Celui là, il goûte, il sent la lavande. Exactement, il sent la lavande. Et puis les cocottes, ils commencent vraiment à avoir des, des, des belles formes. Toujours avec le poil de chat inclus. À côté, on a mon fameux sativa. Euh, là, j'ai tourné le contenant. C'est pour ça que vous le reconnaissez peut-être pas là. Mais euh, oui, oui, je sais, il y en a qui le reconnaissent. Gorillaz Guedos, mon Sativa, Gorillaz Guedos, phénotype numéro 1. Je suis tout mélangé. Euh, écoutez, il y a du trichome, les cocottes, il y a du mauve dedans. Euh, toujours avec le poil de chat inclus. Vraiment très, très, très euh, intéressant. Euh, pour ce qui est de l'arôme, je vais vous dire la vérité, ça sent un petit peu le sucré, un peu le bonbon, c'est très intéressant, mais ce qui est son défaut, son défaut, c'est qu'il sent pas fort. Il sent pas trop fort. On va voir s'il y a des changements euh, à la fin de la floraison. Après la période de séchage. Et le fameux 4 semaines. Oui, oui, oui. 4 semaines de curing. Donc, ça, c'était le Gorius Ghettos. Le Sassiba, là, le phénotype numéro 1 que j'ai. C'est lui. Et les deux Gorius Ghettos sont mes deux là, euh, que j'ai vraiment hâte d'essayer. De, de, de le Gorillaz Guerlose numéro 2, c'est plus un indica. Euh, toujours mauve, les cocottes, là, le, le vert ressort. Là. Euh, il était mauve au départ, au complet. Et là, il y a plus de vert qui s'en vient. Habituellement, je pensais qu'il y été vert au complet. Et des petites taches de mauve par après. Mais c'est le contraire. Ils ont été mauves au départ. Et le vert sort par après. Donc, les deux Gorillaz là, avec le rose... Et le 2, je trouve qu'il y a un petit peu plus de goût de Gorilla, le Gorilla Glue. Un petit goût gazi, là, différent du Pink Kush. Euh, dans le coin, là-bas, on a mon deuxième, Herbs, Lui, il goûte le raisin. Euh, il sent le raisin, pareil, là, comme le Purple Chitral. Ou si vous voulez, le Shishka Berry de Namasté. Et les cocottes commencent à être vraiment spéciales, là. vraiment, là, avec des belles formes. Est-ce que c'est des forster Je ne le sais pas. Et je le répète, poil de chat. Et... Dans le fond, on a un euh, Boba CBD, Boba Couch CBD. C'est lui qui va produire le plus de cocottes, euh, des grosses cocottes. Euh, comme ça, peut-être qu'on le voit mal, là, mais euh, derrière les feuilles, c'est des grosses, grosses cocottes. Euh, CBD numéro 1, Boba Couche CBD numéro 1 ici. Et à gauche, Boba Couche CBD numéro 2. Euh, le 1 Petit goût de gazi qu'on recherche. Là, vraiment. Euh, J'ai vraiment envie de goûter présentement le Boba Couche CBD numéro 1. Un bon petit Boba Couche, comme on le veut. Hey, c'est pas tout le monde qui veut la même affaire! Ici le Boba Couche CBD numéro 2, un petit goût de lavande. Un peu comme le Purps euh, numéro 1, donc c'est pas vraiment là, mes goûts préférés quand on parle de lavande. mais regardez la grosseur des cocottes c'est vraiment géant, c'est vraiment très très gros comme cocotte, c'est des, des plus grosses cocottes, mais en dessous des feuilles, il n'y en a pas beaucoup, tandis que lui, il euh, y en a plus en dessous. Ici, j'ai mes deux petits euh, couches-couches des crimes de cannabis qui ont été prises de DNA génétique. Deux couche couches que je connais le goût, parce que vous avez sûrement vu la vidéo que Snow, Stoneham, la gang de Stoneham m'ont donné leur mère, mais ils m'ont donné la mère, une mère de couche-couche. et j'ai déjà goûté à ce cannabis-là, qui est très bon, un petit goût gazi, très très bon le couche couches Ici. Euh, les feuilles sont jaunes, commencent à être maganées Mais il sent, euh, il sent surette, citron surette, j'aime pas ça du tout du tout euh, Le White Widow Super Skunk, un rescapé de la noyade On sait quand il était jeune, a pratiquement euh, perdu la vie dans la noyade dû à un sur arrosage euh, dans le temps que j'étais Weed Aquaman et voici le Zombies Girls. Euh, J'ai mis un, un, un bâton, un, un peu gros comme bâton, mais écoutez, euh, c'était le seul bâton que j'avais là présentement. Écoutez, les cocottes là commencent à avoir de très très très belles couleurs. Euh, les feuilles euh, sont mauves, c'est juste un peu là, euh, c'est juste un peu là, pour flasher parce que c'est pas ça qu'on va fumer. On va vraiment fumer la cocotte, mais même les cocottes là, c'est quand même très intéressant. Euh, pour ce qui est de l'arôme, ça me sent pas fort lui non plus. Malheureusement, euh, mais je pense que le Zgirose nous donne un petit goût sucré. Euh, j'ai jamais goûté au Zgirose. J'ai goûté au Zombie couche avec Remo. Personnellement, euh, j'ai fumé à la place Bonne Aventure. C'est incroyable, le Zombie. Et euh, j'ai pas fumé de Zgirose. Mais je pense que le Zgirose, c'est vraiment sucré. Et ici, le Gorilla Glue Skittles. Encore une fois, du Gorilla Glue, je connais ça, mais pas le Skittles. Donc, c'était ma grosse sixième semaine de floraison terminée. Euh, J'espère que vous avez apprécié. Je sais qu'il y a des poils de chat. Euh, ça va. Il n'y en aura pas à la prochaine grow. Je sais qu'il manque de l'espace, que y a de l'espace perdu. Il n'y en aura pas d'espace perdu à la prochaine grow. C'est la première grow intérieure à Winman. Ce pas la dernière. On va s'améliorer. Et ensemble, on va devenir des Master Roar. Donne un pouce, écris un commentaire, va voir mon Instagram et va t'abonner aux chaînes RootBase sur son Instagram et sur son YouTube. Tout est dans la description en bas de cette vidéo. Je vous adore. Bye bye gang.